Salut tout le monde Ce matin, je vous montre comment faire un attrape-rêve. Pour faire ça, on a besoin d'un cercle, du coton, du ruban, des plumes, des lettres et perles en bois, des coquillages, d'entelles et organza, peut-être de des et des outils pour bien travailler dont une aiguille pour la laine. Voilà comme j'y vais incruster les lettres. Je vais bien coller mon nœud comme ça je pourrais commencer mon attraperave sans difficulté. Pendant que ma colle est sèche, j'ai coupé 6 mètres de fil, comme ça je suis sûre d'avoir à peu près le tour du cercle. Et pour ne pas créer de nœuds, je vais faire une pelote avec mes 6 mètres de fil. Il faut pas mal de patience parce que fils, fil il est fins. faire plusieurs tours en même temps et puis bien recouvrir après si j'ai besoin de m'arrêter on met la pince ça bloque les fils on a une fois fini les cercles je vais faire un double nœud. Un nœud pour bloquer les fils dans cette partie de la trappe maintenant la partie plus difficile elle est faite un petit peu de colle pour bloquer les fils et laisse bien sécher avant de continuer quand je commence à me faire mes nœuds j'essaye de bloquer les fils avec la main pour qu'elle soit bien tendue derrière, ici des coquilles sur les plumes Regardez bien mon mouvement pour fixer le la coquille. Hop. Toujours un petit peu de colle. Et je coupe. Et je vais en faire un autre. Passer les rubans hein, s'il y a besoin. Une fois que les coquilles sont bien attachées à la plume, je vous montre comment coller les fils. On va se servir de perles en bois. bien sécher la colle vous pouvez durcir les fils la pointe du fil toujours avec de la colle beaucoup plus facilement et je vais bloquer les perles aussi mon fil avec la plume il est prêt et surtout il tient bien Je vais mettre de la dentelle au milieu, comme ça, euh, ça couvrira aussi mon départ euh, du fil. Et je vais rajouter aussi mes plumes. On va rajouter l'organza que à ces petits tutos ça vous a plu et surtout à bientôt avec Arobi